Bonjour et bienvenue sur le blog Gapfleu. Vous apprenez le français et vous voulez progresser Ce blog est fait pour vous. Sur Gapfleu, il y a des interviews authentiques de personnes francophones à écouter ou à lire, des exercices, des remarques de grammaire, de vocabulaire, de prononciation. Testez ce blog et laissez des commentaires. Ou contactez-moi, Gapfleu@yahoofr.